L'intégration du numérique dans le quotidien est désormais une réalité que vivent la plupart des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Après l'informatisation amorcée au début des années 80, les entreprises vivent ce qu'on appelle désormais la digitalisation de leur activité. Rendez-vous chez Femat, une entreprise qui a su anticiper le virage numérique. Je me suis rendu compte que finalement les codes du commerce avaient changé. Et plutôt que d'investir sur une clientèle classique avec des méthodes classiques, nous on est allé se servir de l'outil du web. Plutôt que de vendre, on répond à une demande d'achat. Et finalement on a complètement réinversé la relation client. Capter un client d'un point de vue digital, le retransférer d'un point de vue physique, repartir dans le digital, revenir dans le physique, n'est pas un sujet. Il faut justement que la relation elle soit fluide. Il faut bien comprendre que cette mutation numérique se fait par étapes et par strates. Ce sont d'abord les tâches quotidiennes de l'entreprise, comme envoyer un mail ou envoyer une facture qui se numérise. Et ces tâches font évoluer les métiers, les métiers font évoluer les directions, et les directions font évoluer l'ensemble de l'entreprise. Alors Chez nous, la communication euh, interne ou externe, finalement, elle est, elle est un peu décloisonnée, un, un peu comme le, la vente qui se fait euh, grâce au canal digital. Chez nous, elle est évidente, les gens euh, sont habitués à travailler avec les réseaux sociaux, sont habitués à parler de la marque, à faire parler de la marque. Euh, à communiquer avec le client euh, tantôt grâce au site internet, euh, tantôt grâce à une publicité en ligne ou même papier. Donc l'ère du digital, ça permet quoi bah, Ça permet surtout euh, d'avoir une, une information qui passe vite et bien euh, en utilisant tous les canaux à notre disposition. Ça va être du réseau social professionnel comme Linkedin parfois. Ça va être du réseau social plutôt euh, personnel comme du Facebook. Euh, on va également communiquer euh, avec des newsletters en fonction euh, de ce qu'on souhaite dire au client de manière automatique ou pas personnalisé. Donc, euh, à nouveau, la communication chez nous, elle est finalement elle est, elle est cross-canal. La collaboration en interne chez nous, euh, elle, vient de, elle vient de la flemmardise efficiente. J'ai toujours appelé ça comme ça. Euh, moi, je considère que on a, quand on m'envoie un mail, il faut qu'on sache pourquoi on l'a fait. Donc, on a fait en sorte que la communication, quand on n'a pas besoin d'envoyer un mail, elle passe par différents éléments. Donc, on a un wiki en interne. C'est un, un site internet dédié à FEMAT, sur lequel on peut planifier ses congés. Euh, quand on veut savoir comment utiliser telle fonction dans l'ERP, ça va être également mis en place dans le wiki. Donc on fait en sorte de, de se dépolluer des mails qui ne servent à rien. Nous on pense que les gens doivent maîtriser en interne le sujet du numérique pour vraiment en être l'acteur. Euh, je parle notamment du référencement euh, sur les réseaux, sur les sites de vente en ligne, euh, qui de mieux que soi-même pour parler de son métier. Nous, on a fait en sorte que les gens soient formés en interne et euh, en fonction des besoins, on va chercher la compétence en externe sur des éléments très pointus. La transition numérique est un phénomène inéluctable pour lequel il est préférable d'être accompagné. Pour ne pas subir ce changement de façon brutale, mais vivre sereinement les différentes étapes de cette transformation. De là où on veut aller, on a fait ça pareil de manière individuelle puisque chaque individu a, a des compétences différentes, des attentes différentes et une utilisation différente. Donc les gens qui sont référents euh, connaissent l'existant des capacités des collaborateurs et ont des points réguliers avec ces personnes. Ça peut être hebdomadaire ou quotidien, ça dépendra des sujets dont on parle. Quel conseil Alors le conseil que je donnerais, c'est que quand on a démarré il y a cinq ans, euh, les gens que je connaissais dans le métier de la distribution euh, ils hurlaient pas de rire, mais euh, étaient surpris de la démarche de ne pas avoir de commercial sur le terrain. Euh, on voit quand même que l'habitude du consommateur a beaucoup changé. Euh, il y a dix ans, je vous disais en achetant vos chaussures en ligne, vous auriez rigolé. Et maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Euh, je pense aussi qu'il ne faut pas non plus penser que le tout digital va nous, va nous croquer. Moi, je suis vraiment convaincu que le, le canal, aujourd'hui, il est, il, est, il, est, il est multiple. Euh, vous voyez des gens comme Saranza, vous voyez des gens comme LDLC, aujourd'hui euh, euh, le terme n'est pas français, mais ils disent ce qu'ils disent. ces gens, ces digitaux-là, se, se physiquisent, donc ils reviennent physiquement près du client. Il faut simplement trouver la bonne adéquation économique dans le modèle. C'est comment est-ce que je suis rentable en ayant et du physique et du digital c'est tout, tout notre sujet. Merci. Euh, pour finir, trois mots un peu dynamiques pour euh, caractériser euh, votre positionnement sur la transition numérique. Euh, trois mots qui disent qui, à mon avis, définissent bien ce que l'on vit. Dynamisme, simplicité et efficacité. Merci. Mais de Après, Quel oh, talent oh, ah, oh, oh. Pas une eh, seule bon. reprise. <rire> <Il y a rire> <peu rire> c'est votre boulot, je dis, c'est ah ça. ça. Je vous entraînez tous les jours. Non, vous non, donnez des là. cours. Non. Juste avez... peut-être sur les, non, peut est bien, sur est les des, des logiciels libres aussi. Est-ce que c'est quelque chose Pardon si ça les logiciels libres répondu, ouais. Mais Est-ce que c'est des choses que vous mmh, avez C'est un, un vaste ça. sujet, ça. Oui, des... oui, non, non, et oui. Dans le choix, justement, de quelqu'un en interne, est-ce que, du coup, il y a eu ces réflexions C'est intéressant comme question, mais il faut qu'on vienne. Voilà, mais c'était savoir. Sur les logiciels est-ce que vous avez fait des approches et est-ce que vous les utilisez que... Aujourd'hui, le, le choix du, du logiciel libre, pour moi, n'est pas un problème. Je, je n'ai pas d'avis négatif sur le sujet, ça dépend aussi des compétences. Il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que le logiciel libre est, est moins encadré par des acteurs euh, réguliers. Ce sera plutôt une approche freelance et qui, à mon avis, n'est pas rédhibitoire si on a une compétence en interne. Euh, en ce qui nous concerne, on une société commerciale qui commence à avoir un nom une certaine existence, on, en termes de valorisation même de l'entreprise, on ne pouvait pas se permettre, de mon point de vue, d'avoir un logiciel libre. Donc on a pris un logiciel qui s'appelle Dynamics Navision, qu'on appelle Nav aujourd'hui, qui appartient à Microsoft, pour la simple et bonne raison que pour valoriser sa société et avoir une, une pérennité de la donnée, on était obligé d'avoir un acteur qui, pour nous, apparaissait comme plus, plus pérenne. Donc c'est comme ça qu'on a fondé nos choix. Mais ça reste à nouveau un choix stratégique comme un autre. Et nous, on l'assume parfaitement. Merci. Mais de rien. Toutes les questions, que... Alors, chez nous, la, la transition numérique, finalement, étant donné qu'elle était native, euh, on a simplement dû guider les gens vers l'utilisation des outils euh, au quotidien. Donc, on a présenté notre projet numérique qui était d'avoir un, un ERP complètement digitalisé. Donc, c'est ce que je disais. On a une approche physique-digitale et digitale-physique. Donc, en fait, finalement, chez nous, on a appris aux gens à décloisonner. Et on leur a expliqué les outils qu'on allait utiliser. Donc, à, à ce jour, notre ERP est complètement fini. Notre CRM sort de terre très prochainement et l'ensemble est interconnecté avec les éléments du digital, que ce soit le site de vente en ligne, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la publicité qu'on fait en ligne. Et finalement, les gens, au fil du temps, ont compris le projet qu'on avait à numérique, on leur a expliqué les nouveaux outils et c'est en interne qu'on forme les gens entre eux, avec des gens qui sont responsables de métier. D'accord. Vous pouvez nous préciser un petit peu comment ça s'est passé en termes de ressources humaines Vous avez fait appel à un prestataire, vous avez recruté, vous avez... comment ça s'est passé L'utilisation des ressources en interne ou en externe quand on a un projet numérique finalement elle est vraiment en fonction des compétences, des moyens et des souhaits de chacun. En ce qui nous concerne, nous on pense, ça j'en suis personnellement convaincu et nos équipes ont suivi ce projet, nous on pense que les gens doivent maîtriser en interne le sujet du numérique pour vraiment en être l'acteur. Je parle notamment du référencement sur les réseaux, sur les sites de vente en ligne, qui de mieux que soi-même pour parler de son métier